La Côte d'Ivoire a fondé son économie sur l'agriculture, leader mondial en cacao, en noix de cajou et en EVA. Pourtant, ce pays peine à nourrir ses 29 millions d'habitants. Les légumes qui jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des populations urbaines sont produits en quantité insuffisante. Pire encore, les productions maraîchères basées sur la monoculture et l'utilisation d'intrants chimiques commencent à être remises en cause par les producteurs eux-mêmes.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 pour m'occuper de mes charges. Depuis plus de 20 ans, les chercheurs du CIRAD et leurs partenaires travaillent à construire, avec les agriculteurs, des systèmes de production agricole qui s'appuient sur les services offerts par leur écosystème. En fait, l'agroécologie permet de répondre à un besoin immédiat des gens. Les gens viennent nous voir, nous demandent comment on peut faire pour remplacer ces engrais chimiques, qui leur coûtent cher. L'agroécologie peut apporter des solutions qui sont disponibles localement. On utilise les ressources locales et en plus, on peut les utiliser tout de suite.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 une polyculture avec l'utilisation de, de produits organiques qui demandent une connaissance pour savoir comment les préparer, comment les utiliser. Si l'agroécologie nécessite peu de moyens, elle implique d'avoir des connaissances solides. Et c'est pour répondre à ce besoin que le CIRAD, en partenariat avec l'IECD, a dispensé dès 2019 des formations à plus de 250 agriculteurs. Il a participé à la formation proposée par le CIRAD. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Je ne savaient pas qu'on pouvait produire sans les produits chimiques et puis avoir un bon rendement. Dans l'avenir, si les moyens sont là, je compte ouvrir une boutique où je vais vendre les produits agro et puis valoriser nos produits. C'est ça mon projet pour l'avenir. Pour aller plus loin, le CIRAD a initié en 2022 un nouveau projet, appelé Marigo. Durant quatre ans, chercheurs, formateurs, producteurs et consommateurs mutualisent leurs connaissances et leur savoir-faire. Leur objectif est de promouvoir la transition agroécologique pour concilier dans la durée, productivité, qualité et préservation des ressources naturelles. Quelque part, euh, on n'a pas le choix. On, on est obligé d'aller dans ce sens-là parce qu'on sait que nos sources d'approvisionnement d'engrais chimiques sont limitées.